Bah t'as bien raison mon Maurice, hein on se met à l'ombre. Allez, moi je vais faire la chronique tout seul alors. Salut les astros, alors, bah aujourd'hui, il fait chaud, donc les amis chapeau bon alors je vais vous, vous amener près de la bête alors la bête qu'est ce qu'on lui a mis à la bête ben, la bête on lui a mis sa petite protection hein Donc, euh, je vous mets juste au-dessus voilà donc là c'est le filtre solaire qu'on a fabriqué et qu'on va tester. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui a mis à la bête euh, Sur le petit euh, le petit chercheur, on lui a mis un petit chapeau. Bon ça on est aussi jamais trop prudent. Hein. On, on peut éventuellement. Euh, à euh, faire glisser son œil euh, par accident euh, ici au niveau de, du chercheur donc euh, il vaut mieux être prudent euh, ben, on va regarder ce qui se passe là-haut hein, euh, bon ce sera la surprise allez on se voit tout de suite euh, donc on va brancher euh, la caméra bien sûr et puis euh, on va regarder ça on va regarder ça tout de suite Bon, et eh bien, bon bah, comme vous avez pu le voir, c'est bah, calme plat au niveau soleil, hein, pas de pas de tâches, pas de groupes de tâches, encore moins de facules, donc euh, bon, on va quand même garder un œil euh, précieux sur le soleil euh, bah, tous les jours, puisqu'en ce moment il fait beau tous les jours, on va, on va pas se priver, euh, et je suis en congé, donc euh, j'ai euh, devant moi trois semaines d'observation euh, solaire, donc j'espère que ça va bouger un peu. Euh, bah, Cependant, je vais quand même vous raconter une petite histoire. Euh, L'histoire d'une étoile qui s'appelle euh, Canis. Canis, ça vous rappelle pas quelque chose Alors Canis, euh, ça veut dire euh, chien. Hein, euh, euh, chien en, en latin. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, l'étoile s'appelle euh, Canis, mais en fait, euh, oui. Euh, et donc, elle se trouve dans la constellation du Grand Chien, euh, euh, Canis majeur. Euh, alors, Canis, euh, c'est aussi l'étoile Sirius. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Donc, il y a longtemps, on l'appelait Canis, c'était les Romains. Euh, Canis donc uh, Sirius c'était aussi une étoile qui était vénérée par les anciens les anciens égyptiens qui était rattachée à, à toute la um, mythologie autour de Isis hein, donc euh, gardienne de l'Égypte avec son mari uh, Osiris euh, donc Sirius était euh, censé euh, garantir les crues du Nil hein. voilà donc euh, bon autre chose concernant euh, Canis euh, autant, autant dit Sirius, c'est également euh, l'étoile euh, du soleil, l'étoile solaire, parce qu'il y a 2000 ans, hein, euh, au temps des, des Romains, Canis euh, euh, se levait avec le soleil et se couchait avec le soleil. Et comme c'est en, en, en dehors du soleil l'étoile la plus brillante du ciel, hein, c'est le, le deuxième soleil le plus brillant dans le ciel le premier étant le soleil, euh, bah les romains se disaient, tiens, puisqu'elle se couche et, et elle suit le soleil pendant le mois de juillet-août, hein, euh, bah, euh, le soleil plus les feux de Sirius, les deux conjugués, bah c'est pour ça qu'il fait chaud. Bon, ils ne se sont pas posés trop de, plus de questions que ça. Donc, euh, euh, les feux solaires de Sirius et du soleil conjugué, bah, ça faisait euh, bah, la canicule, canicule, canis, hein, puisque l'étoile s'appelait canis, donc canis, canicule. Donc, juillet-août, c'est la canicule. Hein, grâce à cette petite euh, leçon d'histoire, bah, j'espère que vous avez euh, pu profiter euh, également du soleil, malgré que euh, aujourd'hui c'est le calme plat. Allez, ciao, bye